Paraître paraîtrait que j'ai une case en moins Je reviens de loin, je suis pas de vin Je suis des joints en me disant Demain c'est loin, le futur dans les mains Il nappe quand le passé me rattrape Au royaume des aveugles, il n'y a pas de roi Perdu dans les rouages, la rue un marécage Où c'est rare qu'il n'y ait pas de proie J'avance à pas de loup, fuyant la pas de loin nos libertés abattues à main nues, nos rêves sont détenus par la l'appât du gain. Sur le fil du rasoir, quelques personnes tiennent des milliards. Nos bonnes actions dans le corbillard, face à ce mirage c'est dur d'y croire putain. Les élites sont dans une tour d'ivoire, le peuple souffle dans un couloir. Le don grong, la révolte est sourde, les menottes sont lourdes. D'aubert pantin, j'opère quand je perds mon temps. Marque mon territoire à la zequin sur le strapontin. Les liens sont rompus, comme ce filet face au requin. Le peuple a le dos rompu, les politiques sont corrompus, tout est bon. Pour foutre des flics dans nos rues, j'articule quand le capital capitule Frappe chirurgicale sur les masques, qu'il manipule sous nos cils Le mal circule, beaucoup deviennent ouf, chacun pense à ses ouf La liberté s'essouffle la république est comme un journaliste qui ne protège pas ses sources Pas droit sur les l'échiquier, pas de trêve sans cavalier Nos rêves sont rafalés, tourfou ou cavalier pas droit sur l'échiquier, pas très sans cavaler, nos rêves sont rafalés, Tour fou ou cavalier, pas droit sur l'échiquier, pas de sans cavaler, nos rêves sont raffalés, Tour fou ou cavalier, pas droit sur l'échiquier, pas très sans cavaler, nos rêves sont raffalés. Tour fou ou cavalier. Pas droit, peu d'entre nous ont eu le choix. Et s'il n'y a pas de roi, le jeu à la même enseigne, c'est dans la galère qu'on s'élève. On se sent fort devant l'adversité, on serre les coudes, tous égaux devant l'absurdité de ce monde. Tous tout seuls au fond de nos crânes et au-dessus plane, cette atmosphère de drame. Au milieu du béton, l'abandon comme sensation, c'est le calme avant l'ouragan. Je pense encore aux absents, je verse la moitié du verre à terre, tout est flingué. C'est ma revanche qui te prend de revers. Et s'il n'y a pas droit, dis-moi comment c'est chez toi, la différence c'est quoi Tous des hommes au cœur de lion, les saisons n'importe qu'une chose, des déceptions Les mascarades c'est à Venise, je les vois venir ça me galvanise, revenu de loin j'ai appris à faire avec rien bâtir un avenir solide c'est pas sûr et je gamberge pas sur grand chose juste mettre sur pause, quand c'est l'argent qui ouvre les portes restées closes j'ai mis la dose, je regarde plus derrière j'ai brisé vos barrières ça fait longtemps que je suis plus sous emprise y'a pas droit je connais la devise, œil pour œil, en l'absence de compromis dans la nuit sans étoile je dévoile mes sombres rancœurs, la violence, la tristesse peu les comprennent, je saigne, hémorragie interne catharsis à la recherche de mon oasis pas droit, juste mes complices, une esquisse de mes espoirs je baisse pas les bras, je persévère, je garde la foi. Pas droit sur l'échiquier, pas de trêve sans cavaler, nos rêves sont rafalés, tour fou ou cavalier, pas droit sur l'échiquier, pas trêve sans cavaler, nos rêves sont raffalés, Tour fou ou cavalier, pas droit sur l'échiquier, pas trêve sans cavaler, nos rêves sont rafalés, Tour fou ou cavalier, pas droit sur l'échiquier, pas trêve sans cavaler, nos rêves sont rafalés Tour fou ou cavalier.